Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 22 août et le mot-clé du jour est rare. Alors dans les éléments rares, et eh bien effectivement, le jeu de rôle commençant à avoir quelques années, hein, on, on se rapproche des 50 ans, et eh bien euh, il y a des livres et des éditions de certains livres, certains jeux qui deviennent très rares. Euh, j'ai moi-même quelques bouquins que j'ai eu euh, d'occasion quand j'étais jeune ou, ou qu'on qu m'a offert, là. Euh, qui ont une certaine valeur aujourd'hui, qui sont devenus rares, et c'est vrai que ça fait, ça fait une collection euh, dont je suis relativement fier. Et dans le plus rare, j'ai trouvé en brocante, il y a un ou deux ans je crois, des suppléments de Warhammer V1 de la campagne impériale, donc qui font partie euh, des livres quand même très recherchés de la gamme Warhammer, certains, certains sont vendus euh, souvent à prix d'or sur internet, et eh j'ai trouvé trois, trois des livres de, de cette campagne que je ne possédais pas en plus. Euh, du coup, je, je demande au vendeur combien il veut pour ces livres de jeux de rôle. Et puis la personne, peut-être inconsciente des, des prix de jeu de rôle ou sans même savoir ce qu'était un jeu de rôle, me dit « Oh, bah, trois, trois jolis bouquins illustrés, là, voilà, oui, très bien, vous avez vu le bouquin. Bah, 10 euros les trois. » Donc j'étais assez content de mon affaire. J'ai dit « Banco, vendu. » Et, euh, et depuis, ils sont dans ma collection. Il est fort peu probable que je fasse jouer cette campagne, mais, euh, mais on a tous un petit peu la, la collectionnite aiguë. Et, euh, et du coup, bah, j'ai quelques ouvrages assez rares dont je ne me débarrasserai pour rien au monde, même si je ne les utilise plus jamais. C'était donc le 22e mot-clé de RPG Day 2020. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo et à répondre vous aussi aux différentes journées de RPG Day 2020 pendant tout le mois d'août. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, jouez plus, ciao les rollistes